Le module 4 offre des informations plus approfondies sur la manière d'utiliser des outils numériques dans les expériences touristiques, ainsi que des conseils sur les choix de ces outils. La première partie du module présente les possibilités offertes par les QR codes, les photos à 360 degrés et les yeux de guide qui peuvent vous aider à améliorer non seulement la narration, mais aussi l'aspect visuel de votre visite touristique. La deuxième partie de ce module vous aidera à créer une visite ludique à l'aide d'outils numériques nous vous présenterons des outils numériques permettant la création de chasse au trésor, de missions et d'indices, notamment la réalité augmentée. Vous en saurez également plus sur la création d'enquêtes pour vos visiteurs qui peuvent vous permettre d'évaluer vos expériences de visite dans un but d'amélioration. Le module présente également six nouveaux outils que vous pourrez utiliser directement dans la création d'une visite alternative. Les QR codes, les photos à 180 et 360 degrés, la réalité augmentée et virtuelle, les podcasts et les audio guides. À l'issue de ce module, vous serez en mesure de mettre en œuvre une grande diversité de solutions technologiques qui contribueront à améliorer votre visite et votre profil en tant que nouvel explorateur.